Bonjour, donc on va regarder maintenant euh, certaines variables de, qui sont contenues dans, dans, dans ce programme. Moi ce qui m'intéresse par exemple c'est de suivre l'évolution euh, d'une variable qui s'appelle SOM, euh, donc euh, avec mon, mon, mon débugger. Alors, comme c'est cette variable qui m'intéresse, je vais mettre un point d'arrêt dans ce point là et je vais démarrer euh, mon débugger pour voir ce qui se passe. Alors, le débugger, il... il nous dit, voilà, on va faire un run. Hop. Donc, il nous demande euh, premier, on met 5, deuxième, on met 8. Et là, il s'arrête ici. Il nous dit qu'actuellement, euh, euh, la, la future instruction, c'est ça. Hein, ça va être somme de NB1 plus NB2. Donc là, nous, au lieu de faire un print, on va utiliser un display de somme pour euh, pouvoir voir euh, la valeur. Et surtout, maintenant, quand je vais faire un, un next, ça va m'afficher à chaque fois le, quelle est la valeur de, de la, qui est contenue dans, dans la variable somme. Je fais un next, il me dit que la prochaine instruction ce sera un test, et là il, m, il me rappelle que somme vaut 13. Alors Après display, on peut aussi, comme print d'ailleurs, on peut faire des calculs, par exemple, si ce qui m'intéresse c'est quelle est la valeur de somme ce, ce plus 10, ben là il me dit que la valeur de somme plus 10 c'est 23. Je peux aussi, euh, par exemple, dire... Euh, ah, bah ça va me faire un test, là. Bah, quelle est la valeur de somme supérieure, supérieure ou égale à 20 Ça vaut combien, ça Donc, somme supérieure, alors c'est une écriture un peu bizarre, mais bon, donc, somme supérieure ou égale à 20, bah, il dit que ça vaut 0, donc euh, ce qui signifie euh, faux. Donc, a priori, on va aller... Ça, ça va être faux, et on va aller euh, du côté de petit. Alors, on va regarder ça tranquillement avec un next. Voilà, donc je fais mon ex. toutes mes instructions donc euh, display sont, sont affichées, hein, donc recalculées. Et euh, la prochaine instruction, ce sera euh, le petit. Alors des fois, on se retrouve avec des, un certain nombre d'instructions. Si on en a marre euh, de, de, de suivre euh, le, une expression, bah, on va faire un un display de, euh, du numéro de cette expression. Par exemple, l'expression 2 ne me sert strictement à rien. Un display de 2. Et quand je ferai mon next, eh ben, euh, cette instruction-là, donc, euh, n'est plus, enfin, euh, euh, ce display n'est plus, euh, plus affiché. Donc là, on a vu une première manière de, de suivre le contenu d'une variable. Hein. On, va, on fait un display du nom, et après, euh, petit à petit, quand on évolue dans notre programme, on, euh, on suit euh, la, la valeur. Donc on va regarder une deuxième manière, donc la continue donc pour, euh, pour terminer le... le, pour le le programme, la session de débogage, on l'arrête. Alors en faire autrement, on va se dire voilà, moi, euh, ce qui va m'intéresser là, donc je vais mettre un point d'arrêt au tout début du programme, c'est l'évolution de somme. Mais j'ai pas envie de faire des next, de poser mes points d'arrêt, admettons que le programme soit très très grand. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer euh, notre euh, débogage. Voilà, il est parti, on a mis un point d'arrêt au début et après on va dire voilà, nous ce qui nous intéresse, c'est de regarder donc, a watch de sum. On dit, voilà, dès que sum est lu ou euh, modifié, on veut que, que ça s'arrête. On sont Donc là, il nous dit voilà qu'il y a un watchpoint euh, qui est posé sur sum. On va faire un continue. Voilà, reprends ton exécution normale. Donc, euh, bah, il continue. Hein. Donc euh, Il va nous demander quel est le premier nombre. Admettons, euh, au moins 12. Le deuxième nombre, on va lui dire que ça va être 6. Et là, il continue, et boum, il s'arrête. Il dit, voilà, ici, je suis en train de, de, de regarder ce qui se passe avec, avec somme. Donc, on vient d'exécuter une instruction. Donc, il nous avait passé la variable somme de 0 à 18. Et la prochaine instruction, ce sera, ce sera celle-là. Donc, on va dire continue. Moi, je continue. Et hop, ça s'arrête à nouveau parce que euh, donc on, on, on fait une lecture sur, sur la, la valeur de, de, de somme. Donc après, on peut continuer notre programme pour dire bon, bah, ok, on a vu ce qu'on voulait voir et on reprend euh, l'exécution. Donc là, on arrive à la fin de, de l'exécution de notre programme et tout se termine euh, normalement. Donc, à notre disposition, on a plusieurs moyens hein, pour euh, quand on fait du, du débogage. Hein. On a le, donc le print pour euh, afficher euh, ponctuellement le contenu d'une variable somme. Après, on a le display pour euh, monitorer, pour suivre une, la valeur d'une du, variable, voire euh, d'une expression, par exemple somme plus 17. Donc ça, ça commence à, à être bien utile pour, euh, pour trouver. Euh, nos bugs dans les programmes qu'on construit en langage C. Sur ce, je vous remercie pour votre attention, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.